Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, nous sommes mardi, il est 18h, bienvenue dans votre moment geek hebdomadaire et nous sommes ravis de recevoir les forges du web ce soir, salut Sabine, salut Alexandre, comment allez-vous Salut, ça va, ça va très bien, merci Bonsoir, ça va bien Avant qu'on entame le, le vif du sujet, est-ce que vous voulez bien vous présenter tous les deux un petit peu moi, je suis Sabine Padou. peut-être que certains et certaines d'entre vous m'ont déjà vue sur, sur Twitch, donc je suis historienne de l'art, mais je suis également à l'origine de la création de, des forges du web. Donc, au sein de cette structure, en fait, moi, je suis un peu la directrice artistique, donc euh, je suis quelqu'un qui a toujours euh, goupillé un petit peu, enfin, qui s'est amusé avec euh, le, le, le, les, les outils informatiques, même si, attention, c'est à, à une échelle vraiment très... Euh, Très amatrice hein, là-dessus, -là mais en tout cas, je suis quelqu'un qui a été euh, très vite intéressé par ça. Euh, donc, on reviendra sur ça après. Et euh, ben, en gros, voilà, Donc, je suis la directrice artistique des Forges. Je ne développe pas moi-même les sites, mais par contre, je suis un petit peu. Enfin, j'en ai fait à un moment donné du, du WordPress, j'en fais un petit peu moins, j'expliquerai pourquoi j'en fais un petit peu moins. Et ben, je laisse Alexandre se, se présenter. Oui, euh, alors moi, je suis ingénieur informatique et réseau. Euh, au sein des, des forges du web euh, on s'est regroupé avec Sabine pour proposer euh, des sites web un petit peu différents de ce qu'on avait l'habitude de voir en tout cas chez nos concurrents euh, et euh, par où commencer ça fait 18 ou 20 ans que je fais du développement de sites web à peu près euh, donc ça commence à dater un petit peu, euh, j'ai commencé à une époque où PHP émergeait, on avait que ça quasiment et, et ce, qui, ce qui fait qu'aujourd'hui qu j'ai une certaine facilité on va dire avec euh, avec ce langage. Voilà. Et du coup ce soir vous venez nous parler un petit peu de WordPress. Qu Qu'est-ce à WordPress euh, WordPress euh, c'est un CMS donc c'est Content Managing System. Un CMS euh permet de, bah, de, ouais, de faire soi-même euh, des sites internet. Enfin, ça permet vraiment de créer euh, ton, ton site de manière assez facile parce qu'en gros, tu n'as pas derrière à toute la partie de développement. Tu as déjà des éléments que tu peux disposer qui sont déjà pré-codés, si on peut dire ça comme ça. Et euh, bah, tu as juste à. L'interface est faite pour que quelqu'un qui ne sait pas développer sait s'y retrouver facilement. Aussi, euh, l'aspect gratuit et libre, hein, évidemment, bah, bon, libre, c'est aussi pour ça qu'on en parle. Euh, mais l'aspect gratuit qui permet quand même à des gens qui savent un petit peu se débrouiller à avoir accès à une technologie quand même puissante. WordPress représente plus de la moitié des CMS en termes de mmh. part de marché. Mmh. Euh, on estime, d'après les derniers chiffres, en tout cas que moi je connais, 65% des oui, CMS. Oui, oui. Euh, pour ce qui est des sites web, ça oscille entre 40 et 45%. Oui, parce qu'il y a plusieurs types de CMS, il euh, y a aussi tout ce qui est PrestaShop et compagnie, enfin il y, en a, y a plein de types de mmh. CMS, enfin, bon, ça pareil, on pourra revenir après. Euh, un site web, on a déjà fait une vidéo pour expliquer ce que c'était qu'un site web, à la base, euh, c'est la page web, le contenu, euh, l'HTML, une, une mise en forme, le CSS, et un peu de dynamisme, euh, le javascript. Euh, mais WordPress, c'est plus que ça. Il y a d'autres choses que ça. Est-ce que vous pouvez expliquer du coup la différence entre juste un site web, on va appeler statique, euh, où on écrit une fois ce qu'il y a dedans et on ne peut plus y toucher Enfin, c'est compliqué d'y retoucher. Et un intérêt d'avoir un CMS que tu disais, Sabine, tout à l'heure, comme euh, peut l'être WordPress. Après, euh, moi, pour la partie technique que je voudrais juste mettre en avant par rapport à WordPress, mais il y a eu des évolutions du fait de l'utilisation de, de WordPress, mais à l'origine, enfin, ça aussi je me plante, mais pour moi, WordPress c'était avant tout pour du blogging, mmh. euh, pour partager les actus. Donc évidemment, euh, quand tu veux un site internet, bon bah, d'ajouter un système de blog dans ce site internet qui a été développé, euh, donc c'est toujours possible, mais ça a été un coût euh, assez impressionnant. Alors que tu as des, toute une solution qui est libre, hein, qui euh, bah, coûte quasiment rien. Euh, Ou en gros, bah, si tu veux faire du blogging, euh, poster tes actus, bah, c'est incroyable WordPress là-dessus enfin, pour moi historiquement c'est ça aussi qui m'a intéressé avec WordPress c'était de pouvoir euh, bah, faire du, du blogging donc pour moi c'était avant enfin historiquement c'est ça le, le gros intérêt donc, euh... et en plus effectivement il y a plein d'ajouts euh, assez sympas euh, que tu peux euh, bah, mettre toi-même avec des bah, différents types de ouais des add-ons euh, tu, tu veux mettre un calendrier tu mets il y a tellement de trucs je... Est-ce qu'on peut importer nos propres designs euh, dans la création du site Oui, pour la réponse rapide. Euh, pour la réponse un peu plus longue, c'est il va falloir très certainement que tu passes par euh, de l'adaptation de ton design. Parce qu'il va falloir que tu te fasses à la manière dont WordPress a décidé de faire le design. Tu as deux manières de faire du design. Soit tu vas redévelopper un thème de zéro, euh, et là il va falloir que tu t'adaptes à la couche logicielle de WordPress, et ça te demande des compétences de développeur, soit tu n'as pas ces compétences de développeur et tu peux utiliser un thème vierge, entre guillemets, dans lequel tu vas pouvoir placer tes blocs, euh, placer comme ça tes, tes, tes, tes titres, euh, tes éléments, et euh, recréer un thème de cette manière-là. Donc c'est possible, mais euh, entre ce que tu vas faire from scratch sur le papier et ce que tu vas obtenir dans WordPress, il y aura des petites différences là où lorsque tu développes toi-même de zéro, euh, que tu te tapes euh, le HTML, le CSS et le JavaScript, tu peux faire tout ce que tu veux. Dans l'agence web, nous sommes cinq aujourd'hui. Okay. Euh, donc, euh, Alexandre, le directeur technique, moi la directrice artistique. On a Oriane hein, qui est développeuse et euh, Bérénice qui est infographiste et enfin, qui fait aussi le web design notamment euh, avec moi sur. Enfin, euh, elle travaille souvent toute seule et moi je viens après, euh, soit en amont, soit après le. Euh, pour euh, la, la guider ou le, la réorienter si besoin et on a aussi donc euh, Camille qui est notre chargée de communication en gros qui s'occupe de la com sur les réseaux sociaux. Et euh, vous répondez euh, systématiquement avec du WordPress quand il s'agit d'un site web ou euh, pas forcément justement Alors non, euh, comme l'expliquait tout à l'heure Sabine ça va vraiment dépendre du besoin. Mm -hmm. Euh, Aujourd'hui, euh, si on a des clients qui ont besoin d'un site vitrine euh, euh, simple, on peut proposer deux choses, soit du WordPress, soit du développer main. Euh, ça va vraiment dépendre de ce que le client veut. Si le client veut un design qui soit vraiment euh, innovant, novateur, euh, euh, quelque chose de vraiment, vraiment spécifique et spécial, on va partir sur du développement main. Si la personne elle veut juste un site vitrine simple qui reprend les codes euh, habituels des sites vitrines, partir sur un WordPress, ce n'est pas, pas une idée idiote. Alors oui. Euh, le, le, le visuel. Ouais. Alors, il euh, y a des choses qui s'appliquent dans le cadre d'une relation, on va dire, commerciale, plus exactement. Euh, typiquement, on a tendance à donc, en vert les points positifs, en orange les points négatifs de chaque type de développement. Mm -hmm. On a d'un côté donc, euh, les CMS, donc WordPress, Drupal ou PrestaShop euh, de l'autre, les développements que nous on fait sur mesure. Mm -hmm. Et euh, effectivement, dans les avantages, on a commencé à en faire le, le tour. Euh, sur WordPress, on a des déploiements qui sont rapides, une solution qui est complète, puisque si jamais la solution de base n'est pas suffisante, on peut la compléter avec euh, des add-ons, avec des plugins, avec des thèmes, euh, qui vont pouvoir euh, augmenter entre guillemets les capacités euh, du WordPress original. On a un bon SEO pour WordPress de base. Donc, si vous cherchez avant tout à être référencé et à être bien référencé sur Google, WordPress, c'est très bien. Vous avez de bons outils en plus qui vous permettent de vous guider sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait du bon référencement naturel. Je parle vraiment de référencement naturel. Hein. Euh, en d'autres termes, ce sont, euh, les, pour simplifier, les robots indexeurs de Google euh, qui vont passer euh, sur vos sites web et qui vont venir indexer euh, certains mots-clés. Euh, et certaines pages, en fonction de ces mots-clés-là, leur donner un score, et en fonction de ce score-là, euh, vous afficher plus ou moins haut euh, dans euh, le moteur de recherche. WordPress, de ce point de vue-là, est relativement bien fait. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles euh, il ne va pas au fond des choses, mais euh, disons que comme le principal, ça reste quand même le référencement de contenu, de ce point de vue-là, il est quand même très bien fait. Ok. Ouais, il ça, c'est pour, répondre pour être au elle. départ. Hein, on a un autre type de référencement, qui est le, SE, le SEA, euh, qui est le référencement par euh, sponsoring, euh, où en gros, c'est vous qui payez pour être référencé sur tel et tel mot-clé. Et en général, dans les moteurs de recherche, vous avez un truc où il y a marqué annonce juste avant. Mm -hmm. Et en général, c'est parce que les gens ont payé pour être là. Okay. Donc là, le, le pendant du site web, euh, donc CMS, il y a le site web développé sur mesure, donc on dit qu'on n'a aucune limite créative, alors bien entendu, c'est à mettre entre guillemets, on a quand même les limites du logiciel et du web euh, qui, qui, qui, qui, qui imposent des choses quand même. Euh, on a euh, des chargements plus rapides, et eh bien oui, euh, là vous avez un WordPress qui est un char d'assaut, entre guillemets, parce qu'il permet de faire beaucoup de choses. Euh, on a l'avantage d'avoir un code qui n'a été développé que pour faire la tâche pour laquelle il a été développé. Euh, autrement dit, euh, si je fais un site vitrine et que euh, la partie euh, serveur ne fait que euh, transmettre euh, des pages HTML, elle ne fait que ça. Elle ne va pas euh, derrière euh, essayer d'aller choper une donnée dans une base de données, euh, essayer de faire autre chose. Il faut différencier deux choses euh, sur un site euh, avec gestion de contenu. Vous avez d'un côté le front-end, euh, le front-office, je vais y arriver, et de l'autre côté, côté, pardon, le back-office. Mmh. Le front-office, c'est typiquement euh, la devanture euh, de votre site. Donc C'est là où on voit les pages, vous voyez vos images, vos titres, euh, vos vidéos. Et le back-office, c'est là où vous avez en général une page de login, vous vous connectez et vous arrivez dans l'arrière-boutique. Et c'est là où vous allez commencer à gérer vos articles, vos pages, faire vos modifications. On peut, on peut voir ça comme euh, vous avez un magasin, euh, tout ce qui est devant le comptoir, c'est le front office. Tout ce qui est derrière le comptoir et dans l'arrière-boutique, c'est le back office. Ok, très clair. Vous avez un exemple du coup de... De back office, euh... Donc là globalement donc on, là, là, en haut on voit on a une petite bande noire en fait c'est là on sait qu'on est connecté mais globalement si je n'étais pas connecté c'est ce que euh, n'importe qui verrait en fait hein, dès que donc là c'est un site qui est pas encore euh, qu'on est en train de finir mm -hmm. euh, qui euh, en gros on est dans les dernières attentes euh, du retour de, de notre cliente qui est coach en management donc ça c'est ce que n'importe qui qui visite le site sans pouvoir se connecter verrait. Et euh, une fois qu'on a, hop, hein. voilà, donc une fois qu'on qu se connecte, donc on entre dans le back-office, donc cette fameuse arrière boutique. Et là, donc, on peut faire pas mal de choses. Donc, il y a la partie mise à jour, mais ce qui va pouvoir aussi nous, nous intéresser un petit peu à regarder, c'est, voilà, par exemple, quand on veut faire un, un article de blog, donc c'est assez simple, hein, tu vois, si tu veux ajouter... Euh... Et surtout que maintenant, il y a vraiment des bons outils qui ont été mis en place. Enfin, quand j'avais commencé, moi, ce n'était pas à ce point. Euh... Ouais. Ouais, ça a euh... beaucoup, beaucoup évolué ouais. Ouais, ces dernières années. C'est avec la version 5. Ouais. C'est ça. Donc, franchement, c'est assez pratique parce qu'en plus, il y a des, des éléments qui te permettent d'optimiser un petit peu euh, le... ta manière d'écrire, ton référencement. Ouais. Je... Je pense notamment à Yoast SEO donc, si tu vas tout en bas, euh, l'article en question. Et donc là, on arrive dans le, bah, ce dont tu parlais tout à l'heure, par exemple, Yoast euh, SEO. Euh, et bah, tu, on a effectivement différents onglets. Donc, sur mm -hmm. le SEO, on me dit que ça pourrait être mieux, typiquement. Euh, alors, je sais qu'à l'époque, quand j'ai écrit l'article, il était vert. Ça <rire> fait longtemps. Euh, mais ça changé. veut dire que ça, les règles ont changé dans le temps. Tout ça a évolué fait. et mon article n'est plus... Euh, donc, c'est qu -ce quoi mes problèmes euh, j'ai pas assez souvent utilisé la requête cible donc la requête cible elle doit être définie un peu plus haut normalement ouais. oui. alors je... développeur je m'étais pas non plus trop cassé la tête et puis as donc, as donc ça qui est cette première partie et as effectivement moi un truc qui m'avait beaucoup impressionné c'est sur la lisibilité de l'article par contre je trouve ça pas cool parce que il me dit qu'il y a quand même beaucoup de choses bien euh, voire euh, pas trop mal il y a un problème et, et il dit voit pas que si c'est rouge Toujours la voix passive. Mais moi, ouais, passive, et 15,8%, c'est pas si énorme que ça. Et là, quand tu cliques sur l'œil, euh, ça, ça permet de, de montrer où c'est, comme ça, ça permet de Alors, montrer oui. où... voilà. Ça te surligne, effectivement. Il ouais, n'y ouais, en a voilà. pas tant que ça, mais les phrases à la, la voix passives. beaucoup passive. trop, trop. Je suis... Oh mon Dieu, il y okay. Là, <rire> là, là c'est oh dur. Là. Euh, ça, c'est pour les articles, pour... Bon, ça, c'est tous les éléments qui ont été utilisés. Donc, forcément, tu as une bibliothèque de, euh, de médias qui sont ensuite utiles à tes différentes pages. Donc là, ça te permet de structurer ton site, euh, le « à propos », l'accueil. Euh, donc là, bah, par exemple, si on va sur l'accueil, c'est un petit peu long. Donc, tu n'as que ça, parce qu'en fait, l'idée, c'est que ça a été fait. Oui, parce que vous, utilisez, vous avez utilisé les mentors qui est un... Ouais. Un plugin, un plugin, une extension mmh. euh, qui permet d'avoir une autre manière de, de créer les pages. Je l'ai découvert avec les travaux que vous nous avez, que vous nous avez liés. Mmh. Que je ne connaissais pas du tout. Les thèmes, bah là, par exemple, justement, euh, euh, les, les thèmes, tu peux euh, choisir, tester, euh, tu peux en mettre pas mal, bien sûr. Et ça, c'est ce qu'on disait un peu plus tôt. Euh, ce qui peut être très... Il faut faire hyper gaffe parce que euh, si tu un client te demande « Ouais, je veux un WordPress, ok, très bien, mais je ne veux pas votre maintenance, ok, très bien, je me débrouillerai, ok, pas de souci t'en as qui reviennent, euh, allez, quoi, un an, deux ans plus tard, « Ah, ben, bah, ça ne marche plus, il euh, y a eu des trucs qui ont pété, machin, ok. » bah c'est juste qu'il n'y a jamais une mise à jour de fête derrière, euh, ils ne se, se sont pas du tout souciés de ce qu'il y avait derrière, et bah, après, parfois, ça peut... Euh, ah, ça, ça leur coûtera juste plus cher euh, deux ans après que s'ils avaient pris la maintenance tout de suite, quoi. Qu'est-ce euh, qu qu'on qu qu a d'autre les extensions. Euh, ça, oui, c'est je... un monde à part. Ouais, c'est un, voilà, un monde complet, les extensions. C'est ça, bah, rien que Elementor, euh, l'anti-spam, bah, par exemple. Mm -hmm. exemple Ajouter un calendrier, toi, tu peux passer par ça. Euh, un visio, j'imagine que tu as des trucs petits visionneurs YouTube, enfin euh, tu as plein, plein, plein, plein, plein. Tu as de un commerce très... qui permet de transformer ouais. ton WordPress en site e-commerce, par ouais. exemple. Et là, on change complètement le mode de fonctionnement du, du site. Et tu as parlé de du X euh, Comment on va... euh, Oui, euh, du X, euh, Donc en gros, l'idée c'est de penser quand tu vas sur un site web. Tu ne tu peux pas mettre les choses n'importe comment, en fait. Tu dois penser à comment l'utilisateur va vivre son expérience numérique. Euh, par exemple, là, je suis devant euh, bah, Twitch. En gros, il faut qu'il ait des, euh, des repères visuels euh, assez simples. Ce que je veux dire, par là, c'est que, normalement, quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose doit pouvoir euh, se repérer facilement. Euh, je pense à ouais, YouTube, Twitch, bah, tu arrives à repérer euh, le logo, tu cliques, c'est l'accueil... Euh, où ton œil va être concentré, donc à gauche les comptes, à droite le, le chat. En, en gros, c'est vraiment de penser comment va se passer l'expérience utilisateur de A à Z, en fait. Le, le truc par rapport à l'expérience utilisateur, c'est qu'en général, euh, comment dire, on prend souvent un gros risque quand on cherche à faire un design original. Mmh. On se dit « Ah, je vais péter la baraque, je vais faire ça comme ça, comme ça, ça va être innovant. Et, » Et au final, si on ne réfléchit pas à lui x sont se vautre, vaut <rire> grosso modo. C'est ça. c'est ça Et, et là-dessus, c'est vrai que, pour le coup, WordPress, je trouve qu'il oui. est bien fait. enfin il, oui. il, il il à chaque fois, les thèmes sont vraiment… Euh, euh, il faut le faire pour se planter, quoi. Et en même temps, quand tu es un créatif, c'est chiant. Parce que tu dois rester dans des… Ligne. Oui. Oui. Euh, merci euh, Sabine, euh, ouais. je crois que tu, tu as des activités en ligne que tu as assez peu euh, évoquées aussi. Tout à oui. fait, donc, parce qu'effectivement, euh, la partie euh, direction artistique d'un côté et la partie historienne en, de l'art qui existe encore à travers moi, euh, et bah, l'idée c'était de... Bah, J'avais envie de transmettre ce que j'enseigne hein, depuis dix ans environ, donc j'enseigne à la fac, dans les écoles, et j'ai eu besoin de faire autrement de l'enseignement, et L'idée, c'était de créer une chaîne Twitch pour euh, vulgariser ma discipline et de, ouais, de faire des lives liés à la culture, à la découverte d'expositions virtuelles, de créer ses propres expositions virtuelles, euh, de la lecture aussi, de la lecture commentée, euh, enfin plein plein de choses, donc euh, avec effectivement avec tout ce qu'on prend et, euh, et vous deux donc euh, du collectif Poc Science euh, qui est en fait un collectif de, euh, de streamers, enfin en gros de toute personne qui ont envie de vulgariser les sciences grâce à Internet, et ça passe beaucoup par Twitch. Voilà, donc on est une, une quinzaine de, de streamers environ, de différentes sciences, donc euh, venez bah, Merci beaucoup à tous les deux d'avoir euh, pris le temps de nous présenter WordPress, et puis tout ce que vous faites aussi, avec les, euh, avec les forges du web, moi j'ai trouvé ça super intéressant, j'espère que pour le chat c'est aussi intéressant. Merci pour l'invitation. Ouais, merci beaucoup, merci, je réponds à... Pat merci beaucoup, euh, et merci à tout le monde, et merci pour l'invitation, ouais, carrément, c'était cool Allez, ciao, tout le monde À bientôt, à tout le monde moment. Salut